Aujourd'hui, nous allons pratiquer une technique de sophrologie qui consiste à une projection future sur l'adaptation des émotions, c'est-à-dire d'élargir son panel d'émotions sur une émotion désagréable. Son objectif est d'inviter l'esprit à plus d'ouverture, à plus de réflexion sur les différentes façons de s'adapter émotionnellement et de le mettre en pratique pendant la séance dans une situation pas forcément agréable. Puis dans un deuxième temps, eh bien, nous allons pratiquer une respiration synchronique, c'est-à-dire créer un sentiment de bien-être en ressentant des émotions positives qui nous remplissent intensément avec notre respiration. Sur chaque expiration, nous allons diffuser mentalement des émotions positives sur notre tête, nos poumons, notre cœur, nos jambes, nos pieds, etc. Comme d'habitude, à la fin de cette séance, je vous invite à écrire votre vécu car, comme vous le savez, l'écriture renforce l'intégration du processus mental. Et enfin, d'automatiser ces émotions agréables sur des émotions désagréables dans des situations vécues ou créer des émotions agréables sans raison. Par exemple, regarder une partie de votre salon et de vous rappeler positivement combien vous y êtes bien. Ou alors, de regarder un vêtement que vous aimez ou d'écouter un morceau de musique, etc. etc. Et c'est donc par la répétition de l'exercice ou de la séance que je vous souhaite en mettant en place votre propre programme individuel de 6 séances pour gagner en adaptation émotionnelle face aux émotions désagréables. Aussi, je vous propose de faire le lien avec une séance de coaching que je vous conseille qui s'appelle Trouble bipolaire, comment agir sur son mental. Et enfin, je vous conseille d'alterner deux séances de sophrologie. Donc le sofro déplacement du négatif, qui je vous rappelle l'objectif est d'évacuer les tensions inutiles qui sont d'ordre musculaire. Et euh, tout le négatif euh, du mental par le corps. Vous pouvez faire ce programme en trois jours, c'est-à-dire deux séances par jour ou deux par semaine. Tout dépend de votre état de forme. En tout cas, c'est chacun son rythme. Assez de blabla. Je vous invite à prendre une position confortable, avec un dos appuyé sur votre surface, d'être imparfait ou imparfaite. Aussi, vous pouvez fermer les yeux. Vous connectez à votre monde intérieur. Et nous en profitons pour laisser passer les pensées, les idées. De laisser passer tout ce qui n'est pas utile à cet instant. Nous pouvons imaginer ces idées, ces pensées, comme des nuages dans le ciel qui ne font que passer. Notre mental s'apaise, notre mental plus disponible, nous allons porter notre attention au niveau de notre tête, notre visage, notre cuir chevelu. Nous accueillons la présence de notre premier système, notre tête. Nous portons notre attention au niveau de notre cou, de notre nuque. de nos épaules, de la face externe de nos bras, du dessus de nos mains jusqu'au bout de nos doigts. Nous accueillons la présence de notre deuxième système. Nous portons notre attention à la paume de nos mains. La face interne de nos bras. Le haut de notre dos. Notre cage thoracique. Et notre poitrine. nous accueillons la présence de notre troisième système à présent nous portons notre attention au niveau de notre ventre de nos abdos, de nos lombaires, du bas de notre dos, Et nous accueillons la présence de notre quatrième système, notre ventre. Nous portons notre attention au niveau de notre bassin, de nos hanches, de nos fessiers, de nos jambes. et de nos pieds, de nos pieds jusqu'au bout de nos orteils. Nous accueillons la présence de notre cinquième système. Nous portons notre attention à notre corps sur sa globalité, à notre corps dans son unicité, du sommet de la tête jusqu'au bout de nos pieds. À notre corps dans sa globalité. Notre niveau de conscience est légèrement descendu entre veille et sommeil. Nous sommes dans une grande qualité de présence à nous-mêmes et d'intégration. Et nous allons en profiter pour nous projeter dans le futur. Et nous nous glissons dans la peau et dans le rôle d'un expert en train d'observer. Et nous nous observons en train de vivre une situation où nous vivons une émotion désagréable tout en restant dans l'observation. J'en identifie le contexte, l'effet, sans m'y attacher. Et je prends le temps de mettre les phases d'adaptation sur la situation où j'ai ressenti une émotion désagréable et nous prenons le temps d'imaginer cette situation et leur contexte d'évolution. Nous prenons le temps d'accueillir ces expériences, l'identification des contextes, la mise en place de l'adaptation. Nous leur laissons du temps et de l'espace. Nous allons en profiter pour faire une sophro-respiration sacronique. C'est-à-dire qu'avec notre respiration, eh bien, nous allons diffuser un sentiment positif qui peut être un sentiment de joie, de bien-être, de confiance en soi ou tout autre sentiment de son choix. Chacun à son rythme, nous allons diffuser un sentiment sur l'expiration nous inspirons et nous diffusons ce sentiment au niveau de notre corps de notre tête de nos poumons, de notre cœur, de notre ventre, de nos jambes, de nos pieds, chacun son rythme. À chaque respiration, ce sentiment s'intensifie. Et nous accueillons. Nous accueillons ce sentiment au niveau de notre corps, de tout ce que cela éveille en nous. Nous laissons émerger tout ce que cela suscite. Nous allons maintenant nous préparer à terminer la séance. Avant, nous activons la confiance en nous-mêmes, l'harmonie corps-esprit, l'émotion et la capacité d'espoir pour notre vie pleine de sens. Nous allons passer maintenant en phase de désophronisation. Pour cela, nous pouvons reprendre une respiration plus ample, plus profonde. Nous pouvons aussi nous étirer comme un chat au soleil, bailler, continuer tout doucement à mobiliser notre corps. Nous pouvons le frotter, peut-être le tapoter pour faire remonter l'énergie. Laissons disparaître en tout cas toutes les sensations d'engourdissement. On peut bouger les pieds ou les mains, faire des rotations légères du cou. Et nous reprenons conscience du moment présent, de notre environnement, de la pièce où nous sommes des sons, peut-être des odeurs, des points d'appui qui nous accueillent, jusqu'au moment où nous serons prêts, jusqu'au moment où nous éprouverons le besoin de réouvrir nos yeux. Et bien sûr, pour une meilleure intégration, eh bien, je vous invite à écrire dans votre vécu.